Bonjour, nous allons poursuivre l'étude de généralité en anatomie de l'appareil locomoteur en abordant l'étude des articulations. En effet, le système articulaire est constitué de plusieurs articulations, aussi bien au niveau du membre supérieur qu'au niveau du membre inférieur, et même au niveau du squelette axial. Une articulation peut être définie comme étant l'union de deux ou plusieurs pièces osseuses. Leur atteinte pathologique est variable. Il peut s'agir d'infections comme l'arthrite, il peut s'agir aussi de maladies dégénératives comme l'arthrose, ou traumatique, comme les luxations et les entorses. Et toute atteinte peut compromettre grandement les postures et les mouvements, ce qui, ce qui explique tout l'intérêt des articulations. Leur étude porte le nom d'arthrologie. Les articulations peuvent être classées en trois grandes familles. Soit des articulations complètement immobiles, c'est ce qu'on appelle synarthrose ou articulation fibreuse. Soit des articulations semi-mobiles ou peu mobiles, c'est ce qu'on appelle amphiarthrose ou articulation cartilagineuse. Ou les plus nombreuses sont les articulations mobiles, encore appelées diarthrose ou synoviales. La première famille qu'on va étudier, c'est la famille des articulations immobiles, encore appelées synarthrose, articulations fibreuses. Ce sont des articulations qui ne bougent pas du tout. Parmi ces articulations, il y a euh, des articulations euh, qui unissent deux os de, du crâne. On reconnaît ici par exemple l'os frontal et là l'os pariétal. ils sont unis une articulation qu'on appelle suture et c'est une articulation qui ne bouge pas du tout. Parmi les autres articulations immobilières, aussi l'arthrose, c'est l'articulation euh, entre le tibia et la fibula. Il s'agit d'une syndesmose. La deuxième famille d'articulations, c'est la famille des amphiarthroses, ou articulations cartilagineuses. Ce sont des articulations peu mobiles ou semi-mobiles. Parmi ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit la clavicule au sternum d'une part et la première côte au sternum d'autre part. On parle alors de l'articulation sterno-costo-claviculaire. C'est une articulation de type amphiarthrose peu mobile. Le deuxième exemple de ces articulations c'est l'articulation entre deux vertèbres, entre ici deux corps vertébraux, donc l'articulation intercorporeale des vertèbres, euh, qui se fait par l'intermédiaire du disque intervertébral, c'est une articulation euh, peu mobile, et donc de type amphiarthrose. La troisième euh, grande famille d'articulations est celle des articulations dites euh, diarthrose, ou synoviales, ce sont des articulations mobiles. Les premières donc qu'on a vues c'était des articulations immobiles, les deuxièmes des articulations semi-mobiles, puis maintenant ce sont des articulations mobiles. Parmi ces articulations mobiles il y a plusieurs types en fonction de la forme des surfaces articulaires. On verra par exemple les articulations de type sphéroïde, ellipsoïde, trocléenne, condylaire, etc. On va commencer euh, par l'étude de, des articulations de type sphéroïde. C'est un sous-type des articulations euh, dites diarthrose ou synoviales, cest des articulations mobiles. Ces articulations euh, de type sphéroïde, on peut aussi les appeler n-arthrose. On a dit que euh, ces articulations, c'est-à-dire ces diarthrose, diffèrent les unes des autres par la forme des surfaces articulaires. Et le premier sous-type qu'on est en train d'étudier est appelé sphéroïde. Et ce mot sphéroïde est composé de deux parties, le mot sphère et le, et le, le suffixe oïde. Le suffixe oïde veut dire euh, « comme » ou « ressemblant à ». Cela veut dire que qu'une euh, articulation sphéroïde, c'est une articulation dont les surfaces articulaires Ressemble à une sphère. Et voilà donc un schéma qui explique ce type d'articulation. On voit ici une l'une des surfaces articulaires ici en bleu qui ressemble à une sphère et qui répand ou entre en contact avec une autre sphère qui est vide, qui est creuse. Donc vous avez ici une sphère pleine qui rentre dans une sphère vide et ça constitue ce qu'on appelle une articulation de type sphéroïde, encore appelée et une arthrose. Parmi ces articulations de type sphéroïde, il y a par exemple ici l'articulation de la hanche. L'articulation qui unit ici la tête fémorale. Regardez, la tête fémorale ici euh, représentée, elle ressemble à une sphère. Et elle va euh, répondre à quoi Au niveau de ce coxal, elle va répondre à cette autre sphère qui est creuse, qui est vide de l'intérieur et qu'on appelle à cet abulum au niveau de l'os coxal. Et donc vous avez finalement, au niveau d'articulation coxo-fémorale, une sphère pleine qui rentre dans une sphère vide. C'est donc une articulation de type sphéroïde ou une arthrose. Euh, ce type d'articulation est une articulation de grande mobilité, parce qu'elle peut tourner autour de trois axes. D'accord, vous n'avez qu'à déposer un, un petit ballon, une balle de tennis, donc une sphère euh, dans un bol donc une sphère vide et vous allez euh, remarquer facilement qu'on peut faire tourner euh, la balle dans tous les sens donc euh, c'est euh, un type d'articulation euh, de grande mobilité selon trois axes et donc trois plans de l'espace parmi ces articulations on a dit qu'il y a l'articulation coxofémorale mais aussi l'articulation euh, scapulo-humérale de l'épaule Le deuxième type de diarthrose, ce sont les articulations ellipsoïdes. Et là encore, on peut comprendre que ce sont des articulations dont les surfaces articulaires ressemblent à une sorte d'ellipse. On voit bien ici représenter une ellipse pleine qui rentre dans une ellipse vide. Et ça fait donc une articulation de type ellipsoïde ou encore appelée Condylaire. condylaire. Donc, ellipse comme un œuf. Donc, vous avez ici un œuf plein qui rentre dans un œuf vide, ellipse plein dans un ellipse vide, et ça fait donc une articulation condidaire. Euh, cette articulation est mobile, bien sûr, mais moins mobile que l'articulation sphéroïde. Elle ne possède que deux axes euh, de mouvement, c'est-à-dire qu'elle ne peut tourner que selon deux axes dans l'espace, et Parmi ces, ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit le radius d'une part, ici la face inférieure du radius, euh, au, au carpe, aux os du carpe, d'autre part. C'est l'articulation qui sera dite articulation radiocarpienne. Le troisième type d'articulation synoviale, ou d'iarthrose, est une articulation qui sera dite en sel. Articulation en sel, ou articulation par emboîtement réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire articulation en selle Ça veut dire deux surfaces articulaires concaves euh, qui vont répandre l'une à l'autre, mais leur concavité est opposée. On aura donc une surface articulaire dont la concavité elle va être orientée dans un sens et l'autre euh, dont la concavité est orientée dans le sens opposé. On peut facilement comprendre ce type d'articulation quand on imagine un cavalier qui monte sur la selle de son cheval. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle cette articulation articulation en selle ou encore articulation par emboîtement réciproque. C'est une articulation qui présente deux axes principaux de liberté, de mouvement, et parmi ces, ces articulations, on peut citer l'articulation qui unit euh, le premier métacarpien a un, l'un des os du carp qu'on appelle le trapèze. Donc, c'est une articulation qui se réalise trapézo-métacarpien. C'est une articulation en sel, ou en boîte, en réciproque, qui est extrêmement importante chez l'être humain, au niveau de la main de l'être humain, parce qu'elle permet ce qu'on appelle l'opposition du pouce aux autres doigts, ce qui, euh, assure donc la pince policier digitale et donc la réalisation de gestes fins, comme, euh, Écrire ou autre. Le, parmi les autres types d'articulations synoviales ou diarthrose, il y a aussi ce qu'on appelle l'articulation dite trocléenne ou gingeline. Ce sont des articulations dont les surfaces articulaires euh, ressemblent soit à un cylindre, soit à un sablier. Là, soit un, un, un cylindre, mais, mais, mais convexe, comme ce que vous voyez ici sur, sur l'image. Et donc, on aura donc un cylindre plein qui va répondre à un cylindre creux, un sablier plein, un sablier creux, et là aussi un cylindre plein dans un euh, cylindre creux. Donc, on aurait pu appeler cette articulation cylindroïde. Mais on, on l'appelle articulation trochléenne, parce que vous avez ici la, euh, la forme de troclé, c'est-à-dire de poli, et d'où le nom de cette articulation de type trocléen. Cette articulation, quand vous pouvez le comprendre, quand vous essayez de faire tourner ce cylindre, un plein dans nos cylindre creux, n'a qu'un seul axe de mouvement. Et parmi ces articulations, on peut retenir l'articulation qui unit ici l'humérus à euh, l'unna. Donc c'est l'articulation huméro unaire qui est de type trocléen ou j'englime. Il y a aussi un autre type d'articulation, toujours concernant les c'est l'articulation qui sera dite Trochoïde. Trocoïde. trocoïde. Euh, elle est à peu près comme l'autre, mais remarquez une chose, vous avez ici le schéma euh, qui euh, montre un peu à quoi ressemble l'articulation trochoïde. Et si vous, vous faites attention, vous verrez que l'articulation trucoïde, elle, elle unit deux surfaces articulaires, les deux sont cylindriques, qu'elle ici, vous voyez un cylindre en bleu qui est plein, et un cylindre ici, on va dire en beige, qui est creux. Sauf que sur cette image, on remarque que le cylindre creux entoure en totalité le cylindre plein. Alors que si on revient sur la diapositive de tout à l'heure, eh bien, euh, le, le, le cylindre euh, euh, creux n'entourait pas totalement le cylindre plein, il, il n'entourait qu'une partie, et laissait l'autre partie non couverte par le cylindre creux. Alors, quand il s'agit d'un cylindre plein qui est couvert en totalité par un cylindre creux au niveau duquel il tourne, on va appeler cette articulation, articulation trop courte. Là encore, il n'a qu'un seul axe de mouvement, comme l'articulation précédente. Et parmi ces articulations, on retient l'articulation qui relie ici la tête humérale, la tête pardon radiale, contre euh, l'ulna. Euh, mais en fait, et, quand on étudiera l'articulation euh, du cou, donc on va voir cette articulation et on verra que euh, la tête ici du radius n'entre pas uniquement en contact avec une surface qui est dédiée sur une là, mais il est aussi entouré par ce ligament qui joue aussi le rôle de surface articulaire et qui est ici coupé, en fait il, il fait le tour de toute la tête radiale euh, qu'on appelle le, le ligament annulaire euh, sur cette euh, image il est coupé, sur celle-là on le voit en totalité et on voit ici le, la tête radiale qui est euh, euh, complètement euh, entouré par le ligament annulaire, et donc on aura on a un cylindre plein dans un cylindre creux, ce qui fait que cette articulation sera de type trochomite. Parmi aussi ces, ces articulations de type diarthrose, il y a euh, ce qu'on appelle l'articulation plane ou arthrodie. Ce sont des articulations euh, dont les surfaces articulaires sont planes, d'où le nom d'articulation plane. Euh, parmi ces articulations, il y a celle qui unit les différents os du carpe. Vous voyez par exemple ici cet os du carpe qui répond à celui-là. Les deux sont plus ou moins cubiques et donc les surfaces euh, articulaires de ces deux os sont euh, relativement planes. Et vous pouvez comprendre que, bon, une surface plane qui se frotte contre une autre surface plane, eh bien, le mouvement euh, ne sera pas ample. Et donc, euh, euh, l'amplitude la, des mouvements est vraiment très réduite, mais ça reste quand même une articulation qui est classée parmi les articulations mobiles. Parmi donc euh, les, les exemples de cette articulation, ce sont les articulations entre les différents os du carpe. Le dernier type d'articulation euh, synoviale, ou arthrose, c'est l'articulation bicondylaire. On a dit tout à l'heure que l'articulation ellipsoïde euh, est dite euh, condylaire, parce que c'est euh, un œuf plein dans un oeuf vide. Et bien là encore c'est pareil, sauf que cette fois-ci, elle est double, comme ici dans l'articulation la, du genou, où vous avez ici deux ellipses, ce sont les condyles fémoraux, qui entrent en contact avec euh, des, des surfaces euh, de forme euh, euh, à peu près similaires, mais relativement aplaties euh, sur la face supérieure du tibia. Donc ce sont deux condyles qui sont mis en jeu, et c'est pour cela qu'on appelle cette articulation, articulation bicondylaire. L'exemple, c'est l'articulation du genou, et c'est une articulation qui est complexe et possède un axe principal de mouvement, avec deux axes accessoires. On va en reparler, et les détailler avec l'articulation du jeu. Donc en résumé, concernant les diarthroses, eh bien, il y en a plusieurs, plusieurs types de diarthroses en fonction de la forme des surfaces articulaires. On voit que c'est une sphère pleine dans une sphère vide, on va donc appeler ce type d'articulation les articulations sphéroïdes. Parmi ces articulations, on retient l'articulation coxo-fémorale et l'articulation scapulo-humérale. Il y a aussi les articulations qui unissent euh, une sorte d'ellipse pleine dans une autre ellipse vide. Ce type d'articulation s'appelle articulation, articulation euh, condylaire ou ellipse vide. Il y a aussi les articulations où il y a une troclée ou poly qui répond à un cylindre vide. Ce type d'articulation s'appelle articulation, articulation trochléenne ou articulation cylindroïde. Quand le cylindre en totalité le cylindre creux entoure en totalité le cylindre plein, on parlera d'articulation de, de type trochoïde, comme c'est le cas de l'articulation radiounulaire proximale. Quand il y a euh, une articulation où les surfaces articulaires ressemblent à un cavalier sur un sel, c'est-à-dire euh, deux surfaces concaves mais dans le sens de concavité opposé, on parlera d'articulation en boitement réciproque ou articulation euh, en sel, et c'est le cas de l'articulation trapézo métacarpienne euh, Le dernier type d'articulation, ici en résumé, c'est les articulations qui unissent deux surfaces planes, et on, appelle, on appelle ce l'anticulation articulation en surface plane ou arthrodie, et c'est le cas des, de, de, de, des articulations euh, entre les différents os du carpe. Voilà, euh, après la classification des articulations, euh, il faut savoir que euh, au niveau d'une articulation, il n'y a pas que les surfaces osseuses euh, qui sont euh, euh, mise en jeu et qui rentre dans la constitution de l'articulation, en fait, il y a plusieurs autres éléments qui interviennent dans l'appareil articulaire. Il y a dans chaque articulation des structures de protection, des structures d'amortissement et de pression, d'amortissement, pardon, des pressions des structures d'adaptation des surfaces articulaires, des structures de maintien et des structures de glissement. Euh, les structures de protection seront présentées par ce qu'on appelle la membrane fibreuse de la capsule et la membrane synoviale de la capsule. Alors qu'est-ce que c'est Vous avez ici sur ce schéma représenté euh, l'extrémité proximale de l'humérus et la scapule. Et, et vous savez qu'au niveau de l'articulation scapulo humérale, qui fait partie de l'articulation de l'épaule, vous avez ici la tête humérale, euh, Dans les, les limites sont tracées ici en noir, euh, qui va répandre à la cavité glénoïde, ici au niveau de la scapula. Et euh, le pourtour des surfaces articulaires, ici, sur l'humérus, mais aussi sur la scapula. Que ce soit en avant, comme on le voit ici sur l'image, ou en arrière, en haut et en bas, en tout cas entourant euh, toutes les limites des surfaces articulaires, et il y a une capsule qui ici, est représentée en bleu qui va rattacher euh, les surfaces articulaires l'une à l'autre. Ça constitue la capsule fibreuse. C'est la capsule fibreuse de l'articulation. Cette capsule fibreuse de l'articulation, si je l'ouvre, je vais trouver qu'elle est doublée en profondeur par une autre capsule, une autre membrane. C'est une membrane qui est moins rigide, qui n'est pas fibreuse, euh, mais qui sera dite membrane synoviale, qui va sécréter un liquide qu'on appelle le liquide synovial ou la synovie. Donc les structures de protection de l'articulation sont représentées par la capsule articulaire que vous voyez ici en bleu, doublée en profondeur de la membrane synoviale. Au niveau d'une articulation, on peut trouver aussi des structures d'amortissement des pressions. Et il s'agit du cartilage articulaire et du liquide synovial ou synovie. Le cartilage articulaire est bien représenté ici en bleu sur cette coupe frontale de l'articulation de la hanche où on voit ici les surfaces articulaires recouvertes par ce qui est représenté ici en bleu aussi bien sur la tête fémorale que sur l'oscoxale au niveau de la C'est du cartilage yalin qui couvre les surfaces articulaires amortissant ainsi les chocs. Toujours sur cette coupe frontale de l'articulation de la hanche, on voit ici ce qui est représenté en rouge, à l'intérieur de l'articulation, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la capsule articulaire. Euh, ce qui est en rouge, c'est du liquide, c'est le liquide synovial, sécrété par la membrane synoviale qu'on a euh, citée tout à l'heure. C'est un liquide qui permet de nourrir l'articulation, qui favorise euh, le glissement et qui participe aussi à l'amortissement des pressions. Qui, ce qu'il y a aussi à savoir, c'est qu'au niveau des articulations, il y a parfois des structures d'adaptation des surfaces articulaires. Il peut s'agir de labrome, demi-disque articulaire ou du disque articulaire. Le labrome, comme ce qui est représenté ici pour l'articulation scapulo-humérale, vous voyez là le, ce, ce, ce trondel qui est ici en vert, euh, en fait c'est un fibrocartilage euh, qu'on appelle labrome ou bourrelet glénoïdien. Il est posé ici sur le porteur de la cavité glénoïde de la scapula pour en augmenter euh, la profondeur pour que la tête humérale s'encastre s'encastrer correctement au niveau de la glène de la scapula, permettant ainsi une meilleure adaptation des surfaces articulaires. Ça c'est au niveau de l'articulation scapulo-humérale. Au niveau par exemple du genou, il y a une autre structure qu'on appelle le ménisque articulaire, que je suis en train de suivre ici avec le pointeur, qui a la forme de croissant, et on en a deux, un du côté latéral et l'autre du côté médial, ça s'appelle les ménisques articulaires, et ça permet d'améliorer l'adaptation des surfaces articulaires. Au niveau du poignet, il y a aussi là une autre structure, représentée sur cette coupe frontale de l'articulation du poignet, on reconnaît ici le radius, la lune là, et là les os du carpe bien entendu. Et il y a une, un, là encore un fibrocartilage qui part du radius vers ici le processus styloïde de luna, euh, qu'on appelle le disque articulaire ou ligament euh, triangulaire euh, qui permet l'adaptation des surfaces articulaires. À côté de ce, tous ces éléments, euh, il y a euh, au niveau des articulations ce qu'on appelle des structures de maintien. Il s'agit bien sûr de la capsule articulaire dont on a parlé tout à l'heure, la capsule fibreuse, mais aussi les ligaments. Les ligaments, ce sont ces éléments représentés ici en vert au niveau de l'articulation scapulonumérale, numérale et en vert aussi au niveau de l'articulation de la hanche. Ce sont des structures fibreuses qui s'étendent d'un os à un autre os. Donc ce sont des éléments fibreux insérés de chaque côté sur les os. Maintenant ainsi les surfaces articulaires l'une en contact de l'autre. C'est ce qu'on appelle ligament. Ça part d'un os à un autre os. Par contre, parmi les autres structures aussi de maintien de l'articulation, il y a les tendons musculaires périarticulaires. Vous savez, autour d'une articulation il y a des muscles qui viennent s'insérer sur les extrémités osseuses. Comme ici, un muscle là qui est coupé et là, un autre muscle qui est coupé. Avant de s'insérer sur l'os, la plupart des muscles se terminent parce qu'ici représenté en blanc, c'est un tendon. Là, on voit bien le tendon de ce qu'on appelle le muscle iliopsoas. Et là, encore un autre tendon d'un autre muscle. Ici représenté en blanc et là aussi représenté en blanc. Donc finalement, c'est quoi un tendon Un tendon, c'est le, le prolongement des muscles. C'est la partie du muscle qui s'insère sur l'os. Donc c'est un élément fibreux euh, qui euh, rattache un muscle à un os. Donc le ligament attache un os à un autre os, alors que le tendon attache un muscle à un os. Voilà donc la différence entre ligament et tendon au passage. Et voilà les structures de maintien qu'on vient de citer, la membrane euh, fibreuse de la capsule, les ligaments et les tendons musculaires périarticulaires. Il y a aussi au niveau des articulations, euh, des structures de glissement. Il s'agit du cartilage articulaire, ici en bleu, qu'on a montré tout à l'heure, et joue aussi le rôle de glissement. Il s'agit de la synoïale, il joue le rôle de glissement, dont on en a parlé tout à l'heure. Le labrome aussi, le ménisque et le disque articulaire. Tous ces éléments euh, facilitent le glissement euh, des surfaces articulaires, euh, les unes contre les autres. Voilà. Maintenant euh, on arrive à, aux différents mouvements articulaires possibles. Euh, le premier mouvement, euh, c'est ce qu'on appelle flexion et extension. Euh, flexion -extension. Là, la, la flexion et extension, là c'est la flexion, c'est rapprocher ici l'avant-bras du bras, grâce à l'action du biceps et l'extension. C'est le mouvement opposé, c'est quand on éloigne euh, l'avant-bras du bras. La flexion, rapprocher l'avant-bras. Et l'extension, le contraire. On l'a expliqué ici euh, pour l'articulation du coude, euh, c'est aussi valable pour les autres articulations. L'autre mouvement possible au niveau de l'articulation, c'est le mouvement d'abduction et d'adduction. Vous avez là le mouvement d'abduction c'est éloigner euh, le membre de l'axe du corps, et l'adduction, c'est le contraire. Voilà, donc ici, l'adduction, c'est rapprocher le membre contre l'axe du corps. Abduction, éloigner le membre de l'axe du corps, et adduction, c'est rapprocher euh, le membre de l'axe du corps. L'autre mouvement possible, c'est l'antépulsion et la rétropulsion. L'antépulsion, c'est porter le membre vers l'avant, exactement comme ce qui se passe sur cette image. Et la rétropulsion, c'est le contraire, c'est porter le membre vers l'arrière. Il y a aussi la possibilité de rotation dans un sens ou dans l'autre. Vous avez ici la rotation médiale qui se fait et la rotation latérale dans l'autre sens. Donc rotation médiale, c'est rapprocher ici la, la main vers le dedans et latérale, c'est la portée vers l'autre. Au niveau du membre supérieur, il y a aussi la possibilité de ce qu'on appelle pronation et supination. Vous voyez ici le mouvement de supination, c'est le fait de faire regarder la paume de la main quand le coude est fléchi vers l'avant, vers le haut, pardon. Et le, la pronation, c'est le contraire, c'est le fait de faire regarder le, le dos de la main vers le haut. Donc la supination fait regarder la paume de la main vers le haut. Et la pronation, c'est le contraire, fait regarder le dos de la ma main vers le haut. Alors maintenant... Quand on fait une succession de mouvements, c'est-à-dire antépulsion, rotation médiale, rotation latérale, rétropulsion, abduction, induction, on dessine une sorte de cône dans l'espace. Le fait de faire ce mouvement-là dans l'espace, ça porte un nom. Donc, L'association de ces différents mouvements euh, dessine une sorte de cône dans l'espace. On parle alors de circonduction. De mouvement, on peut le faire avec le membre supérieur, on peut aussi le faire avec le membre inférieur. Tout ce qu'on a expliqué concernant le membre supérieur est possible aussi avec le membre inférieur, bien entendu. Euh, vous avez ici des représentations de ce qu'on a montré tout à l'heure en vidéo, avec l'abduction, éloigner le membre de l'axe du corps, l'abduction du contraire, l'antéversion ou l'antépulsion, porter le membre à l'avant, Rétroversion ou rétropulsion, portez le membre vers l'arrière. Vous avez ici la rotation médiale et la rotation latérale. Et puis vous avez flexion et extension pronation supination. La pronation c'est le dos de la main vers le haut. La supination c'est plutôt la pompe de la main qui regarde vers le haut. C'est possible pour le membre supérieur, euh, moins pour le membre inférieur. Voilà, pour finir ce chapitre d'articulation, sachez que comme on a dit à l'introduction, les articulations peuvent aussi tomber malades. Elles peuvent être le siège de maladies dégénératives, c'est-à-dire par exemple l'arthrose. C'est en fait le fait que le cartilage va s'user. Le cartilage articulaire, avec l'âge, avec le poids, il peut parfois s'user ou carrément disparaître. Et dans ce cas, les deux surfaces articulaires osseuses vont se toucher. Ça fait donc des craquements, ça fait des douleurs, et ça s'appelle l'arthrose. Ce qui peut se passer à l'occasion d'un traumatisme, c'est qu'une surface articulaire va quitter sa position habituelle, comme ici la tête humérale qui quitte la cavité de euh, Donc la, la tête humérale elle est sortie euh, de là où elle était, on appelle ça luxation. L'entorse c'est quoi L'entorse c'est une élongation, ou une, carrément une coupure, on dit une section, d'un ou de plusieurs ligaments d'une articulation. Donc, comme ce qu'on a dit pour les le, os, décrire une articulation, on doit aussi suivre un plan bien précis. Il faut tout d'abord commencer par définir et situer l'articulation, puis la classer. Est-ce que c'est une synarthrose, est-ce que c'est une amphiarthrose diarthrose, sphéroïde, ellipsoïde, etc.? Puis parler de ses degrés de liberté, c'est-à-dire ce que ça bouge dans deux, selon deux axes, selon trois axes, etc. Puis décrire les surfaces articulaires, c'est-à-dire par exemple, pour ici, la tête fémorale, dire que c'est une portion de sphère, et elle regarde euh, vers le dedans, vers le haut et vers l'avant, etc. Et puis parler euh, des moyens d'union, donc euh, la capsule articulaire et donner le nom des différents ligaments parler des moyens de glissement, puis de la vascularisation et de l'innervation, des rapports, de l'anatomie fonctionnelle, c'est-à-dire les degrés d'amplitude, les, euh, les moyens limitants, et puis euh, parler euh, d'applications cliniques de certaines pathologies comme les, les, les possi la possibilité de luxation, la possibilité de, euh, de, de, de traumatisme quelconque ou d'autres pathologies. Voilà, donc euh, on va maintenant aborder le, le, le système musculaire. Alors, vous savez, l'appareil locomoteur n'est pas fait que de squelettes euh, et, et d'articulations, il est fait bien entendu aussi de muscles. Alors, euh, les, Le tissu musculaire est de plusieurs types. Il peut s'agir soit de muscles volontaires ou de muscles involontaires. Les muscles volontaires... Sont des muscles qui se contractent sous l'action de notre volonté, c'est-à-dire que c'est nous qui commandons leur contraction. Il s'agit du muscle squelettique, des muscles des membres par exemple, et il y a des muscles involontaires, ce pas nous qui commandons leur contraction, ce sont des muscles qui se contractent spontanément. Il s'agit du muscle cardiaque, du muscle du cœur, et de différents muscles lisses qui siègent au niveau de différents organes comme l'estomac, l'intestin et bien d'autres. Alors du point de vue histologique, euh, eh bien, il y a des muscles qui sont striés, sur le cas des muscles squelettiques et des muscles cardiaques, et des muscles non striés, ce sont les muscles lisses euh, qui siègent entre autres au niveau du tube digestif, mais aussi euh, au niveau des vaisseaux et euh, euh, au niveau de plusieurs régions du corps. Là encore, pour les muscles, on peut les classer. On peut classer les muscles striés volontaires selon leur forme. Soit il s'agit de muscles longs, ou de muscles plats, ou de muscles annulaires. Les muscles longs peuvent être soit simples, comme c'est le cas ici. Donc c'est un fuseau musculaire avec un tendon à l'origine et un tendon à la terminaison. Il peut s'agir d'un muscle long mais qui est dédoublé. Donc il est composé de deux deux parties, on appelle ça des chefs musculaires, il est composé de deux chefs, c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle biceps, il est composé de deux chefs, avec des tendons à l'origine et un tendon à la terminaison. Il peut aussi s'agir de muscles longs mais avec deux ventres, on dit qu'il a deux ventres, donc l'adjectif relatif à ventre c'est gastrique, et donc on dit qu'il est digastrique. Il est fait de cette manière, donc on a deux parties musculaires séparé par un tendon euh, à la partie moyenne avec un tendon à l'origine et un tendon à la terminaison euh, un muscle strié volontaire peut se présenter aussi sous forme de muscles plat, comme le cas par exemple du muscle serratus antérieur ou encore euh, il peut se présenter aussi sous forme de muscles annulaires sous forme d'anneaux ce sont des muscles qui jouent le rôle euh, de sphincter comme ici euh, le sphincter anal, le sphincter strié anal, qui euh, bloque euh, la partie terminale euh, de l'intestin, cest à la partie terminale du, du rectum et qui contrôle donc la défécation, ou alors d'autres muscles euh, annulaires, comme ici le muscle orbiculaire autour de la bouche et encore un autre muscle orbiculaire autour, de, autour de, des, des paupières, autour de la cavité orbitaire. Donc les muscles longs, on a dit qu'on peut les classer aussi selon le nombre de corps, le nombre de chefs. Il peut s'agir d'un muscle fusiforme, d'un muscle biceps, composé de deux chefs, d'un muscle triceps, composé de trois chefs musculaires, ou carrément d'un muscle quadriceps, composé de quatre chefs musculaires, comme le quadriceps de la cuisse, le muscle de la longe antérieure de la cuisse. Un muscle sur le plan... Euh, structure est fait de plusieurs faisceaux, donc tout d'abord on a des faisceaux musculaires euh, et chaque faisceau musculaire est fait de fibres musculaires et chaque fibre musculaire est faite euh, de myofibrilles myofibrils avec un filament fin c'est lactine, et un filament épais c'est myosine et c'est justement le mouvement de lactine et de myosine qui assure la contraction musculaire. Et euh, le muscle en fait est entouré euh, de ce qui est ici blanchâtre, c'est l'aponévrose ou le fascia musculaire qui euh, entoure en fait la, un ensemble euh, de muscles. Au-dessous de l'aponévrose on trouve euh, euh, les faisceaux, les faisceaux musculaires qui sont eux entourés par euh, euh, notre tissu conjonctif qu'on appelle le périmésium. Ce qui est aussi important à savoir concernant la disposition des différents muscles, c'est que euh, chaque groupe musculaire va se retrouver au niveau d'un espace euh, limité par des parois. Et euh, en fait, euh, au niveau euh, de, de, de, de, du bras par exemple, comme ici sur euh, l'image de gauche, au niveau de la jambe, comme ici sur euh, l'image euh, de droite, il y a euh, au milieu les os, comme ici l'humérus au niveau du bras. À partir de l'os, par ces structures blanchâtres, ce sont les septembres ou les cloisons, c'est des cloisons fibreuses. L'une par ici au niveau du bras du côté médial et l'autre du côté latéral. Et juste sous la peau, sous la graisse de la peau, existe cette structure blanchâtre que je suis en train de suivre avec le pointeur qui fait tout le tour du bras et qu'on appelle aponevrose ou fascia euh, finalement on va se retrouver avec deux espaces un espace ici en avant limité en avant par l'aponevrose musculaire et en arrière par les deux septums médial et latéral d'une part et par l'os au milieu d'autre part et un autre espace en arrière euh, qui est euh, situé en arrière de l'os et de deux septembre, médial et latéral, et en avant ici de la polyvrose postérieure. Donc, on a donc deux espaces, un espace antérieur et un espace postérieur, complètement séparés les, les uns euh, un de l'autre. Ces espaces, on les appelle loges musculaires. On va donc au niveau de la loge antérieure retrouver un ensemble de muscles. Au niveau de la loge postérieure, retrouver un, un ensemble de muscles. Ceci est valable euh, pour le bras, mais aussi pour tous les segments de membres, comme ici au niveau de la jambe. Sauf qu'ici, on ne va pas retrouver que deux loges. On va retrouver trois loges. Une loge ici antérieure en avant des os et de la membrane interosseuse. Une loge postérieure en arrière des os et de la membrane interosseuse. Et une loge euh, latéral, latéralement par rapport ici euh, par rapport à la fibula donc euh, maintenant, quel est le rôle ou quels sont euh, les rôles euh, des muscles striés ben, c'est tout d'abord les mouvements, c'est la contraction des muscles qui va faire euh, bouger les articulations et qui donc permettra à l'individu de se déplacer ou de réaliser le, euh, un moment donné euh, grâce aussi aux muscles, eh bien, on maintient des postures, euh, donc le, le, le muscle même au repos, il a un certain tonus, permettant ainsi de maintenir des postures précises, donc permettant de se maintenir en position assise, en position euh, debout, couché, etc. Euh, si ce n'était si pas le cas, ben on ne pourra pas, si le muscle n'avait pas un certain tonus de repos, on sera donc flasque, et on ne pourra même pas maintenir euh, une position. Alors, le muscle a aussi un, un rôle de protection, bien entendu, il protège euh, les, les vaisseaux, il protège les nerfs, et donc euh, il joue aussi un rôle de protection euh, d'organes nobles comme euh, les vaisseaux et les nerfs. Et, euh, parmi les muscles, on a dit tout à l'heure qu'il y a des muscles euh, de disposition annulaire, euh, qui permettent de jouer le rôle de sphincter, et qui contrôlent l'ouverture et fermeture de certaines orifices, c'est-à-dire de certaines ouvertures comme la bouche, comme les yeux, ou pour le sphincter strié du canal anal, l'ouverture du canal anal quand la défécation est possible. Et bon, comme on a dit pour les articulations et les os, la description d'un des muscle doit aussi suivre un plan précis vous devez, quand vous aurez à décrire un muscle, d'abord de le définir et de le situer, au niveau de quel segment de membre, et au niveau de quelle loge, puis le classer, est-ce que c'est un muscle long, plat, annulaire, euh, etc., puis parler de son origine, est dire où est-ce qu'il s'insère, puis où est-ce qu'il se termine, euh, à quel niveau, au niveau de quel os, puis parler de son trajet, et de sa forme générale, euh, citer aussi sa vascularisation et son innervation, parler de ses différentes actions, et finir éventuellement par quelques applications cliniques. Euh, arrivant maintenant aux vaisseaux et aux nerfs, c'est quoi un euh, vaisseau En fait, les, il y a différents vaisseaux au niveau de l'organier. soit les artères, les verres et les lymphatiques. Les artères, ce sont des vaisseaux euh, qui prennent naissance du cœur, et qui euh, permettent de faire arriver aux différents organes euh, du sang oxygéné. Ce sont euh, des vaisseaux euh, donc qui donc, conduisent du sang oxygéné, euh, leur paroi est plus épaisse que les veines, mais leur lumière est plus étroite, et, et ils vont partir du centre, qui est le cœur, vers la périphérie, qui est représentée par les différents organes, et ils auront donc un trajet divergent donc du centre vers la périphérie, euh, elles vont diverger les unes des autres. Par contre, les veines, toujours représentées en bleu sur tous les bouquins d'anatomie et les artères, toujours représentées en rouge, les veines représentées en bleu euh, ben, conduisent un son désoxygéné, vont donc euh, euh, suivre un trajet opposé à celui des artères, vont donc partir plutôt des organes vers le cœur, conduisant donc ainsi un sang désoxygéné. Euh, leur paroi est plus fine, euh, mais leur lumière est plus large, et euh, si les artères euh, ont un trajet divergent, les veines vont aller euh, de la périphérie vers le centre, et vont donc décrire un trajet plutôt convergent. Et on, quand on les décrira, on parlera de trois types, et les superficielles, les profondes et les communicantes, on, on verra ça avec euh, la vascularisation des membres. À côté des artères et des veines qui conduisent le sang, il y a d'autres vaisseaux qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques qui conduisent non pas le sang mais cette fois-ci un autre liquide qu'on appelle la lymphe vers euh, ce qu'on appelle des gonglions. Les ganglions, ce sont des, euh, des éléments euh, lymphoïdes qui existent dans des régions anatomiques données comme le creux axillaire, comme le, euh, la région inguinale et qui conduisent la lymphe, participant à la défense de l'organisme et au nettoyage d'un de, de, de, éventuel foyer infectieux. À côté des différents vaisseaux, il y a aussi ce qu'on appelle les nerfs. Les nerfs, ce sont euh, des cordons euh, qui prennent naissance concernant les membres à partir des plexus qui sont destinés soit aux muscles et vont donc avoir pour action, pour action euh, d'entraîner de, de, de, de, de, la contraction musculaire, ils seront dit donc des nerfs moteurs, ou alors euh, certains nerfs qui, sont, qui ne sont pas destinés aux muscles mais plutôt à la peau et qui, vont, et qui auront donc pour euh, fonction d'assurer la sensibilité. Ils vont donc aller de la peau vers le système nerveux central euh, et seront donc dits des, des nerfs sensitifs. Et il y a d'autres nerfs qui, qui sont à la fois moteurs et sensitifs et seront dits des nerfs mixtes. On va étudier par la suite euh, l'innervation euh, du membre supérieur et du membre inférieur euh, en décrivant tout d'abord les différents plexus qui leur donnent naissance, comme ici le plexus euh, Brachial qui donne naissance aux différents nerfs, on le voit ici sur schéma, on le voit ici en, en réalité sur canard, avec les différents filets nerveux euh, terminaux qui partent vers la périphérie, vascularisant les, les muscles et la peau.